Bonjour tout le monde. Dans les derniers jours, on a vu beaucoup de producteurs commencer à faire la récolte des céréales, le blé, blé d'automne pour commencer. Je prends quelques minutes pour vous présenter notre mise à jour sur notre système Hygrologue. Donc pour ceux qui vont avoir besoin de conditionner leurs céréales, ils, vont pouvoir, ils pourraient utiliser justement cet équipement-là. Dans le fond, ce que l'Hygrologue permet de faire, c'est de gérer la ventilation de votre silo, donc quand les conditions sont idéales le système va partir automatiquement la ventilation, mais également peut contrôler un brûleur propane. Donc, cette année, on a rajouté l'option pour pouvoir justement connecter euh, son, son, son, son brûleur propane euh, sur l'équipement. Donc, si le matin, les conditions sont encore trop humides, la ventilation et le brûleur vont commencer, vont, euh, commencer à travailler. Puis, euh, dans la journée, quand il va faire assez chaud et que l'humidité va être tombée, bien, le brûleur va arrêter, donc on évite d'utiliser le brûleur pour rien. Puis, on est capable de prolonger notre, notre temps de ventilation le matin et en fin de journée, ou quand les conditions sont légèrement humides. Donc, euh, une belle ajout là, pour justement être capable de conditionner nos grains simplement en toute sécurité. Euh, du fait qu'on qu est capable de contrôler le brûleur, bien, pour ceux qui vont être dans, dans le seuil plus tard, donc, il ne faut pas que les conditions soient trop secs quand on ventile notre soya, sinon on peut l'endommager. Donc, euh, le système va pouvoir l'arrêter le brûleur en conséquence. Et puis également, on est arrivé avec un modèle portatif. Donc, vous pouvez euh, installer euh, la plaque là, sur, votre, euh, sur votre silo. Ensuite, simplement déposer le système. Donc, si là, vous avez deux sites, euh, vous avez à une ferme avec d'autres silos un peu plus loin, puis vous utilisez les silos sur les deux sites, bien, vous pouvez déplacer l'équipement euh, d'un silo à l'autre. Donc, euh, vous n'êtes pas obligé d'en acheter euh, trois, quatre, mais simplement un et le déplacer au besoin. Donc, pour ceux qui sont intéressés, simplement à me contacter, Mathieu à commercialagrilogue.ca, puis ça va me faire plaisir là, de, de répondre à vos questions, puis de discuter avec vous. Merci, bonne journée!